Après la conquête de 1760, la métropole de la province of Québec est désormais la Grande-Bretagne. Changement d'empire, changement de mœurs. Une nouvelle religion s'implante alors le long de la vallée du Saint-Laurent. Je me suis rendu à Berthier dans l'Annaudière pour y rencontrer M. Jacques Crémille, spécialiste de la chapelle des Cuthberts. Le est arrivé ici au moment de la conquête anglaise, il faisait partie de l'armée. Donc en somme, il a dû contribuer à la prise de Québec et tout ça là. Et après ça, je pense que c'était un peu comme une un récompense qu'il y a eu une seigneurie. Natif d'Écosse, Cuthbert avait servi sous les ordres de James Murray comme lieutenant de la marine vers 1760. Il a ainsi pu mettre la main sur la seigneurie de Berthier pour s'y établir avec sa famille. C'est environ 300 Écossais qui s'installèrent le long de la vallée du Saint-Laurent à cette époque. Quand il est arrivé ici, il était seul de protestant. Et ce qui l'a ici, c'est qu'il était face à Sorrel, où il y avait... Plus euh, un, un bon noyau nadrophone, c'est qu'il y avait le église aussi, l'église euh, Donc, euh, moins, il n'y a pas de moins, il a été isolé tout seul ici. Là. En 1766, on compte environ 500 habitants d'origine anglaise dans la province of Québec. Rapidement, ce groupe composé majoritairement de marchands forme le British Party. Ces derniers éprouvent de la rancœur pour le gouverneur qui tolère la pratique d'un culte catholique chez les habitants canadiens. Catherine est décédée. Ensemble, on avait prévu peut-être un, un, un espace pour ça. là. qu'il y avait ici un jubé des protestants à Berthier qui, qui pouvaient venir au culte ici, ils n'avaient il peut-être pas tant, tant que ça non plus. Tous les autres protestants qui voulaient venir, qui n'ont pas d'endroit ou qui voulaient venir ici, ils avaient être jubé en plus. Là. Tu sais, ici, quand on fait une activité, un concert, un truc comme ça, on c'est bon pour une centaine de personnes. De petite taille, la chapelle s'avéra une solution juste et équitable pour le dernier repos de sa seconde femme, Catherine Kearns. Un peu à l'image du gouverneur, Cuthbert vouait tolérance aux catholiques présents sur sa seigneurie en contribuant même à la construction d'églises. À cette époque, seulement des grandes villes comme Québec, Trois-Rivières et Montréal possédaient des temples protestants. Ce qui peut la distinguer, c'est la forme d'une maison l'habitant, on va dire du temps, mais accepter que les fenêtres sont cintrées et le clocher. Si on, a, on en est de ça, ça pas une maison d'habitants comme autrefois. La chapelle des Cudbert demeure l'un des derniers lieux de culte protestant du patrimoine bâti de la province de Québec. La bienveillance de Cudbert et de sa descendance n'y est certainement pas étrangère. En 1766, Sir Guy Carlton viendra occuper le poste de gouverneur de la province de Québec. Avec une population de 90 000 Canadiens pour 600 Britanniques, la cohabitation des croyances religieuses ne faisait que commencer.